Moi, je dirais, un data scientist, c'est quelqu'un qui est capable de prendre une énorme quantité d'informations et de lui donner du sens. Mais du coup, c'est vachement le métier de scientifique aussi. Donc, euh... Or, je ne pense pas qu'on soit des scientifiques. Ah, donc, du coup, moi, c'est Julien. Et euh, pour les, les, les gens qui traînent un peu sur les réseaux, vous me connaissez plus probablement sous le nom de DASAJU je suis qu'est ce que je fais maintenant alors à part data scientist euh, on peut peut-être euh, dire que je, on se connaît euh, grâce à, à grâce au monde de la vulga puisque ouais. c'est une des autres grandes activités de ma vie la vulgarisation scientifique euh, il me semble que non c'est on s'est d'abord connu par le café des sciences puis ensuite un peu plus par poc science sinon qu'est ce que je fais qu'est ce qui je suis eh bien euh, moi j'ai un parcours dans l'astrophysique donc on pourra en parler un peu plus et ça m'a amené à faire beaucoup de vulgarisation sur twitter euh, puis euh, une fois euh, fois que je me suis mis à faire des lives euh, notamment sur twitch l'actu scientifique des matières d'actu scientifique donc je faisais ça avec robin de tout ce qu'on prend et du coup pour l'instant ma chaîne twitch bah en fait quand j'y suis dessus c'est plus pour faire du gaming parce que j'arrive pas là en ce moment j'ai vraiment pas le temps mais je ne désespère pas de, de ramener un peu d'actu scientifique matinale euh, et aussi de poursuivre le data ju qui était un Mon format pour parler de data donc il y en a eu un seul épisode pour le moment <rire> voilà un bon euh... début. C'est quoi le dernier jeu que, que tu as streamé Alors, le, le dernier jeu que j'ai streamé, c'est inscr Inscription ou Inscription, je sais pas trop comment... Euh, qui est un jeu incompréhensible, euh, <rire> très bizarre, mais que j'ai beaucoup aimé. Bref, passons à la suite. Euh, si on t'a invité ce soir, juste c'est pour que tu nous parles de ton métier de Data Scientist. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire euh, ce que c'est que la data science Data scientist, c'est quoi Alors, euh, c'est une question qui est hyper large, euh, donc je vais tenter de, de vous faire comprendre à quel point elle est confuse et impossible à répondre. Euh, plus, plus sérieusement, ce qui est compliqué, c'est qu'en fait, c'est à la base un terme qui n'est qui est pas si vieux que ça. Hein, je pense qu'il y a peut-être euh, 10, 10 à 5 ans que, que ce métier existe en tant que tel. Et à la base, c'est quand même vraiment un buzzword qui veut dire tout et son contraire, et euh, en gros, c'est quelqu'un qui fait des machins avec de la data. C'était en train d'évoluer pas mal depuis quelques années, et maintenant, il commençait à vraiment y avoir plusieurs métiers de la data. À l'origine, Data Scientist, de l'expérience que moi j'ai eue, c'est une espèce d'expert euh, en données. Je suis capable d'aller chercher la donnée, éventuellement, je suis capable un petit peu de la réorganiser pour qu'elle soit un peu plus propre, un peu plus lisible, qu'on comprenne ce qui se passe, ou alors euh, plus accessible, parce que la manière à la donnée de la boîte, elle est mal organisée. Ensuite, je prends cette donnée, je la capte, euh, je crée des visualisations, des tableaux de bord. Euh, J'essaie de le, lui donner un sens pour le business, mais en même temps, je fais aussi euh, du machine learning avec de l'IA pour faire des prédictions. Et voilà, c'est une espèce de de métier de je fais un peu tout en même temps. <rire> ok. On et va... ça marche plus comme ça. D'accord. Mmh. Et du coup, tu l'un des l'un des deux mots, c'est data. T as parlé, tu as dit que c'était des données c est, c est de manière palpable. C'est quoi Alors. La data, c'est de la donnée, c'est de l'information. Et ça peut être n'importe quelle information. C'est-à-dire que, je sais pas, ça peut être tous les historiques de navigation que vous avez eu de votre vie sur Google, c'est de la data. Euh, la data, voilà, c'est de l'information euh, qui est plus ou moins bien organisée, plus ou moins bien stockée, qui s'accumule depuis qu'on a des disques durs, en gros. Et au bout d'un moment, quelqu'un s'est dit, enfin quelqu'un, je ne sais pas, je raconte une histoire, mais <rire> quelqu'un est arrivé et s'est dit, bon, bah, peut-être qu'on peut faire quelque chose avec toutes ces informations. Ok, yeah. ça marche. Glorwin qui te demande, euh, est-ce qu'on peut dire que c'est un spécialiste de la gestion de gros volumes de données numériques, le data science euh, Pas tout à fait. Ça peut être un des métiers de la data science, mais ça en fait, maintenant, c'est plus le métier de data engineer. Parce que justement, mmh. c'est là où je disais mmh. qu'il y a plusieurs métiers maintenant, ouais. mais spécialiste de la gestion... Là, pour moi, on est plus dans le Data Architect et le Data Engineer, qui sont deux métiers euh, plus récents, du coup, qui émanent du Data Scientist, hein, c'est-à-dire qu'à une époque, c'était le même métier. cest le Data Architect qui est celui qui va penser toute l'architecture euh, pour organiser cette donnée qui est souvent euh, énorme, avec plein d'informations et essayer d'en faire du sens et de faire en sorte qu'elle soit facilement accessible d'une manière optimisée. Okay. Et le Data Engineer qui va vraiment avoir le travail de développement derrière, euh, qui va du coup, logiquement, avoir une expertise euh, dans, euh, vraiment en développement. Donc si je comprends bien, le Data Scientist utilise le travail fait en amont par le Data Architect qui prépare l'ensemble des données et le Data Engineer qui donne accès finalement d'une certaine manière pour faire son métier à lui. Voilà, bah, en fait, ça c'est beaucoup une question de paradigme. Il y a le Data Engineer, donc c'est celui qui fait tout ce travail en amont de vraiment euh, faire le code, l'organiser, tout ça et tout. Euh, le Data Scientist qui est quelque part euh, en train de faire euh, spécialement du machine learning. C'est vraiment ça se maintenant, création de modèles et utilisation des modèles pour faire toutes ces choses-là. Et ce n'est pas, pas fou que ce soit un métier à part parce que c'est vraiment assez complexe. Et tout en bout de ligne, on a le Data Analyst euh, qui va s'occuper euh, d'aller capter la donnée qui a été organisée par les autres avant pour ensuite la mettre en forme, l'analyser, l'expliquer et la rendre compréhensible euh, à euh, des gens dont c'est pas euh, le métier, donc typiquement euh, les gens du business et tout ça. Alors après il y a plein de diversité, On... maintenant il y a un terme qui commence à arriver, c'est machine learning specialist ou machine learning engineer, qui est le mec qui fait le machine learning et le deep learning, mais qui se spécialise dans l'industrialisation du truc. est-ce que, est que tu peux expliquer ouais. rapidement ce concept là, pour les gens qui n'auraient aucune idée de ce tu est en train de parler, qu'est-ce que c'est cette histoire de modèle, qu'est-ce ouais. que c'est le machine learning euh, Qu'est-ce que ça vient faire dans la data science, en gros pourquoi, pourquoi tu t'es mis à parler de ça d'un seul coup <rire> Pour les gens Ah bah alors qui, oui, c'est vrai, vrai que ce j'ai pas bien introduit ça. C'est la base même du data scientist. Le modèle, c'est la manière dont on va être capable de retrouver le pattern, en fait. Imaginons, au hasard, peut-être que j'ai fait ça un jour dans ma vie, euh, vous voulez prédire euh, la euh, production de déchets euh, dans une commune euh, d'une semaine sur l'autre. Eh bien, euh, le modèle... Euh, ça va être euh, l'ensemble d'équations, d'algo que vous allez mettre en place pour être capable de le prédire et votre modèle, en gros, ça va être celui qui va vous donner la prédiction que vous obtenez. Ce modèle, du coup, euh, peut être unique, il peut être multiple. On peut créer plein de modèles avec plein d'algos différents et garder le meilleur, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'on va faire régulièrement. Mm -hmm. Et il peut aussi être remis en cause régulièrement. C'est-à-dire qu'un modèle, euh, on le fait, il met très longtemps... Enfin, il peut mettre un peu longtemps à être créé, à être mis en place. Et ensuite, ton modèle, il est fait tu n'as plus qu'à l'appliquer à tes données et euh, tu vas obtenir euh, ton résultat. Donc en fait, sur le plan le plus basique, ça peut être une équation. Hein. C'est le truc qui te dit que x est égal à x fois 2. Enfin, c'est ça qu'en fait, la, la data science vraiment de base, parfois, c'est juste faire euh, des prédictions linéaires. Hein. Alors, c'est pas comme ça que marche le déchet, mais il y a vraiment des cas où il euh, ne faut pas aller plus loin. Et D'ailleurs, souvent, ça, dé ça déçoit un peu le commercial qui ouais. pense qu'il va vendre un truc incroyable. <rire> et là, genre, bah, en fait, tu sais, c'est une médiane. Hein, euh, je... Voilà. Donc, du coup, c'est vraiment cette notion-là. Et le modèle, il peut être refait régulièrement. Et c'est ça, tout le sel, on va dire, de la data science, c'est créer les modèles, ah. les tester et les mettre en place. Et ces modèles, ils peuvent permettre, donc du coup, euh, bah, de prédire... Euh pas vraiment le futur hein, mais prédire euh, des phénomènes euh, ça peut être de la production ça peut être des modèles météo ou climato ça peut être des comportements euh, de la clientèle euh, ça peut d'ailleurs du coup aller assez loin hein, pourra, je pense qu'on pourra parler d'éthique un moment mm -hmm. après il y a un milliard d'autres y il il a, a la computer vision donc qui va compte euh, analyser une image pour trouver un visage par exemple ou, ou reconnaître mm -hmm. un chat euh, ou croire qu'un chat est un chien si on... Euh, c'est par exemple très en, très en vogue pour les questions de voiture autonome. Ouais. il faut que la voiture autonome soit capable de comprendre ce qu'il y a sur une caméra pour se comporter correctement il euh, y a les questions de, alors tout ce qui est NLP c'est pour Natural Language Processing c'est l'analyse ouais. du langage en gros et là on peut faire des bots par exemple avec qui répondent aux gens ouais. qui leur disent des trucs euh, avec plus ou moins de succès hein, euh... <rire> et dans tous les métiers que tu as énoncés là de la, de, de la data science toi tu fais quoi aujourd'hui alors aujourd'hui, là, maintenant, tout de suite à date, mmh. euh, je, fais un, je, je, je refais de la data science. Ça ne fait pas très longtemps. Euh, parce que j'étais beaucoup plus sur le data analyst euh, au cours de l'année dernière, parce qu'on avait un énorme travail d'organisation de, de, de, de la donnée, justement. Alors, il euh, y a un autre métier euh, qui est très connecté, qui est celui de, de business analyst, tout ce qui est la notion de business intelligence, en gros, c'est tout ce que j'appelais DataVise, c'est un peu ça. C'est-à-dire être, être capable de créer toute la notion de visualisation de l'information, faire des, des graphiques qui ont du sens, qui sont très compréhensibles, qui ressortent l'information majeure et comment tu crées une visualisation qui va, alors on dit créer de la valeur souvent dans, dans le monde de l'entreprise, c'est-à-dire en gros euh, dire voilà mon tableau de bord là, il me donne une info que le, le gars du business directement, il, il sait euh, quoi en faire. Le, le but, c'est pas juste de donner un, un rapport, tu vois. Et faire de la business intelligence, c'est aussi avoir ce côté de dire et voilà un conseil pour euh, réagir à cette information. Ça, ça fait un peu partie du métier de data scientist et de data analyst. Voilà. Donc, Donc... si vous trouvez que c'est un peu le bordel, c'est normal, parce que ça l'est. Euh, c'est vraiment un des nouveaux métiers qui sont encore en train de... d'essayer de trouver leur place, quoi. Finalement, tu nous as un peu expliqué ce que tu as... Euh refaisais avant, mais pas, je ne suis pas sûr que tu nous aies dit ce que tu faisais maintenant, maintenant, maintenant. Alors, non, en effet. Euh, <rire> L'aspect data analyst va rester là, hein, parce que ça, ça, ça reste une partie importante de mon poste. Mais euh, mon but est aussi d'ajouter une notion de valeur euh, avec euh, des, des outils en plus, des visions en plus sur la donnée. Par exemple, si tu t'intéresses euh, aux commentaires de tes utilisateurs. Ouais. Euh, c'est ce genre de choses qui m'intéressent en ce moment, donc c'est du, du NLP assez basique. Donc, comme je vous disais, c'est l'analyse la, du langage euh, avec la, le machine learning. Mmh. Donc, euh, par exemple, on a ce qu'on appelle l'analyse de sentiment. Euh, ça va être, par exemple, quand quelqu'un met un commentaire sur un produit, avoir un algo qui est capable de dire ce commentaire, il est négatif, il est positif, ou c'est juste une blague, ou c'est un troll, juste en analysant les mots utilisés dans le texte, en fait. Parfois, on va avoir des comportements qui vont surgir qu'on n'aurait pas vu avec simplement le humain en regardant les trucs. On va prendre des gros tas de données et dire, okay, en fait, on vient de se rendre compte que là, euh, on a des utilisateurs qui veulent euh, tel type de contenu spécifique. Euh, là, on a des utilisateurs qui sont jamais contents. Euh, là, on a... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On peut mm -hmm. arriver à partir de ça, à créer des groupes d'utilisateurs et à mieux comprendre, en fait, avec qui on travaille, en fait. Qui sont nos clients et qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent. Ça peut être de dire, OK, voilà, je m'en compte que le client qui va sur le site, il cherche... Il y a un énorme tas de gens qui cherchent ça. Ils arrivent chez nous, ils cherchent ça, ils ne le trouvent pas. Alors, du coup, ça pose des questions. Pourquoi ils arrivent chez nous Pourquoi ils arrivent chez nous euh, et et, et s'ils sont arrivés chez nous pour trouver ce truc-là, pourquoi ils ne le trouvent pas euh, Donc, Est-ce qu'il faut mieux les guider Est-ce qu'il faut leur donner ce qu'ils veulent euh, est -ce que, Ou est-ce qu'il y a un problème dans comment ils ont exprimé ce qu'ils cherchaient D'accord. Tu as évoqué deux termes, machine learning et deep learning. Euh, tu, tu pourrais les définir un petit peu, sans rentrer forcément trop dans les détails Alors, on va, on va en effet rester assez sur la surface, ouais. parce que ça peut vite devenir un, un, un trou sans fond, mais... En gros, dans le machine learning, tu as, tu as quand même quelque chose d'un peu plus euh, sous contrôle. C'est-à-dire que le machine learning, tu vas euh, un peu expliquer ce que tu attends de lui à ton algo. Le deep learning, là, tu arrives sur des réseaux de neurones. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas avoir euh, une série de choix qui vont être faits jusqu'à arriver avec un résultat qui te sera donné à la fin. Euh, j'ai un peu la sensation que j'ai dit des bêtises, ou en tout cas que j'ai été très imprécis. Donc, la réponse à ça, c'est que dans le machine learning, on sélectionne des variables importantes pour la prédiction. Le choix, ça provient d'un être humain et le travail de pré-traitement, eh bien, il est très présent euh, et c'est une des principales activités même, j'ai envie de dire pratiquement, du, du data scientist à ce moment-là. Euh, dans le cas des algo de deep learning, on va s'affranchir en partie de ce pré-traitement car c'est eux qui vont choisir, alors je dis choisir avec des guillemets parce que, voilà, c'est pas, pas, pas un cerveau, c'est pas un être humain, mais qui vont choisir quelles sont les variables pertinentes pour faire les prédictions. Euh, ça, ça permet de travailler avec des données qui sont très différentes comme par exemple les images ou le texte. Par contre, ça vient avec un coût, c'est que ces algos ils sont beaucoup plus profonds, ils demandent beaucoup plus de données et bien plus de puissance de calcul. Par exemple, un problème fondamental, je vais un petit peu essayer de vous, de vous faire sentir le, le, la chose, c'est le surapprentissage. Dans Le, le surapprentissage, c'est quand on manque de données, on prend le risque de faire un modèle qui donne de très bons résultats, mais seulement pour l'échantillon spécifique qu'on a utilisé. C'est-à-dire qu'il ne sera pas généralisable et que si on tente d'appliquer ce même modèle à des données réelles du vrai monde, ça va donner des résultats complètement faux. En deep learning, ce problème eh bien, il va surgir beaucoup plus tôt parce qu'on a besoin de beaucoup plus de données pour éviter ça. Par contre, en contrepartie, on s'attaque à des problèmes qui sont beaucoup plus complexes et des choses qui sont pas faisables avec du machine learning typique. Il faut bien sûr, alors je rappelle quand même une chose, hein, c'est que le deep learning, c'est un cas spécifique de machine learning. Donc euh, c'est euh, un sous-groupe, sous donc il faut aussi garder ça en tête. Mais donc le deep learning permet d'aller plus loin, permet de travailler sur des données différentes. Euh, le coût par contre qui va avec, c'est qu'il faut être capable d'avoir euh, beaucoup plus de données et beaucoup plus de puissance de calcul. Très bien, je reviens un peu du coup sur, euh, sur ton métier. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, dans le métier que tu exerces, quelle est la partie qui... Plaît le plus. Alors, déjà, il y a un truc global. Alors, ça, c'est peut-être pas que mon métier, mais, mais que j'aime bien, c'est le côté d'apprendre des nouvelles choses. Alors, ça, c'est le mmh. côté docteur qui est encore là. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en data science, tu dois quand même beaucoup te mettre à niveau parce que c'est un milieu, c'est un domaine qui est très, très, très euh, sur la pointe. Tu es obligé de te tenir au courant de ce qui se passe. Et euh, notamment, voilà, me dire ok, euh, est-ce qu'il y a un algo euh, pour faire ça Est-ce qu'il y a une librairie qui permet de le faire encore mieux Est-ce que ça, c'est bien implémenter Est-ce que ça, ça s'applique vraiment à mon problème Si c'est pas le cas, est-ce que je mélange plusieurs algos différents pour les faire fonctionner donc toutes ces questions, et après apprendre plein d'algo comme ça. Il y a un côté de recherche derrière, côté de toujours se demander comment on va résoudre le problème. Ok. Et euh, pour ceux qui, euh, qui voudraient se former à ça, tu connais des, des écoles ou des, euh, ou des euh, parcours à suivre bah, maintenant, il y, a des, il y a des formations data science, maintenant, il, y a des, il y a beaucoup de masters ouais. data science maintenant. Ça peut être intéressant parce que ça vous forme directement au métier. Euh, je, je pense que la thèse offre un truc un peu supplémentaire là-dessus. Elle offre une perspective sur la la donnée la compréhension de la donnée la, qui, que je pense que tu ne peux pas apprendre juste dans, dans un master. Pour faire ce métier, euh, d'après toi, c'est quoi les, les qualités qu'on doit avoir ou les qualités qu'on doit travailler pour être à l'aise dans ce monde-là et pour pouvoir être un, un bon euh, data scientist Je dirais déjà la base. Il faut un minimum avoir un certain intérêt pour les tableaux de données. Il faut se dire, je vais avoir beaucoup de tableaux de données sur le nez. Donc, il faut quand même aimer un petit peu jouer avec les chiffres, jouer avec les concepts et un peu sur la théorie. Il faut comprendre un peu ce qu'il y a derrière parce qu'en fait, plein de gens avec un, une formation minime peuvent euh, balancer leurs premiers algos. Hein. Mais comprendre vraiment qu'est-ce qui se passe derrière et est-ce que tu as raison de faire ça, ça demande beaucoup plus de travail et de préparation en, en amont. Euh, C'est le point numéro un. Le point numéro 2, c'est qu'il faut quand même être capable de s'enquiller pas mal de développement. Il faut quand même être capable de faire du code, même si on est... Moi, je ne suis pas méga fan de code, mais bon, euh, ça va. Et donc, parce qu'il va falloir faire du, du, du Python, du SQL, du Pispark, peut-être du R, ça se fait le en R en Data Science, mais voilà. Et après, je pense qu'il y a un vrai élément, un intérêt une appétence pour la recherche. Il faut comprendre un peu ce tableau, sinon, on n'a pas de valeur ajoutée. Quoi. En fait, on fait quelque chose que n'importe qui d'autre peut faire. Et de manière plus générale, je pense que c'est pas mal de travailler ces soft skills euh, mine de rien aussi. Moi, je, dis, là, je, je parle de vulgarisation, tu vois, mais le côté, je sens d'être capable de communiquer ce qu'on a fait, parce qu'en général, un data scientist, quand même, généralement, il travaille pas qu'avec des techniciens. Et il faut être capable de faire comprendre euh, les choses. Et si tu t'es intègre dans ton boulot de data scientist, t'es pas censé juste leur dire voilà le, voilà le résultat des merdeux avec ça, es censé minimum leur faire comprendre d'où ça vient et pourquoi c'est fiable et, euh, et créer une relation de confiance avec les gens. Ouais. D'accord. Tu, tu nous as dit tout à l'heure que c'était un, un métier assez recherché et puis que étais allé le voir aussi parce que la, rémuné la rémunération pouvait être intéressante. Tu as des chiffres à nous, à nous avancer un peu sur le métier de data scientist Alors, je sais que tu nous Alors, as évoqué plein de profils différents. Le data analyst est un petit peu moins bien payé, mais il est quand même bien payé. Le data scientist, on va dire souvent en junior, il est censé toucher autour de 45 000 brutes par an. Ça monte, ça peut monter très vite. Hein. Je connais les data scientists seniors, ils sont payés. Euh peuvent être payés 70-80 k. Hein, mmh. par an, euh, et ils n'ont pas euh, 15 ans d'expérience. Donc ça, ça, ça peut être des salaires très élevés. On a une, euh, une question qu'on pose euh, depuis qu'on fait les voies de l'informatique là. Est-ce ouais. que tu perçois une différence euh, entre euh, les positions des femmes et les positions des, des hommes dans ton métier Alors c'est compliqué à te répondre parce qu'en fait j'ai assez peu rencontré ma commu. Dans ma boîte je suis le seul, il y a une équipe data mais je suis le seul data scientist et euh, pour le coup on est une équipe que de mecs. Il euh, y a pas mal de filles dans les étudiantes, je sais, euh, qui s'orientent vers ce métier, là, maintenant. Et dans mon ancienne boîte, il y avait pas mal de femmes aussi chez les data scientists. Euh, beaucoup, je pense, parce que c'était des profils de docteurs euh, venant de la physique, et qu'en physique, il euh, y a pas mal de doctorantes aussi. Plus t'avances études, moins le ratio il est élevé. En gros, il y, y a plein de doctorantes, il y a plein de post-doc euh, femmes. Euh, mais par contre, dès que ça devient des postes fixes, là, d'un coup, il y en a vachement moins d'un coup. Et ah, bah, ça. on les retrouve en data science souvent. Euh... en tout cas, j'ai l'impression que ça avance. C'est comme tout le reste. Euh, C'est comme, comme lorsque je j'étais doctorant. Bah, euh, il y avait moins de filles que de mecs, mais euh, il y en avait quand même plus qu'avant. D'accord. Euh, tu as déjà commencé à répondre un petit peu, mais euh, si tu devais en garder un, est-ce que tu aurais euh, un bon conseil à donner à quelqu'un qui veut devenir data scientist Le truc hyper important... Plus que tout le reste, euh, c'est pas les maths, euh, c'est pas les stats, euh, c'est pas le code, c'est vraiment comprendre la donnée. <rire> okay. C'est vraiment ça. Euh, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, est-ce que tu peux te représenter rapidement et surtout, surtout leur dire où est-ce qu'ils peuvent te retrouver euh, Vous pouvez me trouver pas mal sur Twitter, vous pouvez me trouver euh, sur euh, Twitch, où je fais vraiment moins de choses maintenant en ce moment, mais ça, part, ça peut revenir où je fais euh, de l'actu scientifique quand j'ai un petit peu de temps euh, et éventuellement des lives de data. Puis un peu de jeux de gaming pur et dur pour s'amuser euh, en mode pépouze et faire vivre la chaîne quand même. Donc On voilà, c'est les endroits où vous pouvez me trouver où je tente de faire euh, de, la, euh, bah, de la vulgarisation surtout et de faire rire un petit peu les gens euh, quand je le peux. Grand en tout cas, bah, merci beaucoup. Ben, euh, merci à toi, c'était euh, super intéressant, merci d'avoir euh, répondu à notre invitation.